Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Freeride Québec, mon nom est JP. Aujourd'hui, on est à Saint-Raymond, à val bras du Nord. On va aller un petit peu de trails ici qui sont parmi mes favorites. On est un petit peu tard après souper. Le soleil va se coucher très tôt, alors on n'y aisera pas trop. On va le jouer un petit peu dans le coin du Mont-Laura. Parce que si on va au Mont-Suisse, il va faire trop de noir et je n'ai pas encore ma lumière. Alors, si vous aimez l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à donner un petit like, c'est toujours apprécié. Peut-être même vous abonner et cliquer sur la petite cloche de notification pour voir quand je poste une vidéo. On s'en va voir ça. Bien. Alors, <rire> j'ai une troisième un fan, c'est drôle. Toujours le fan. Un gros merci. Alors, on s'en va faire la calayard. Fait on va faire un petit concept de 3 pistes qui s'appelle les 3T. Ça n'existe pas vraiment, je viens juste d'inventer ça pour concurrencer en pire 47 avec les 3V. Ça fait que. On fait la telayade, la Tourilly et la Tommy. On va faire un petit chuckwiz session en même temps. Hop voir oh, comment se porte la Luc. Ah, ah, ah. la taille hard petite piste quand même au secours avec pas mal de racines au début on a quelques belles slabs de roche ah, ah, juste ici qui ah, sont quand même très bien ah et la ligne de croix est ici, à droite, et voilà, je me trompe tout le temps, Ça ici. Ouh, la est en fait grosse. C'est ici, on peut bien pour aller pour les faire le drop, qui se roule, mais, tellement plus de fois on a ça ici ça sera pas un com mais c'est pas grave c'est toujours la fin à faire et voilà bon petit réchauffement ah! C'était bien! Sauf que là, à ce temps-ci de l'année, on a le soleil dans le visage à cette heure-là. C'est un petit peu tannant. Mais on va faire avec. Et on va se diriger dans un arbre. J'allais plutôt dire vers la tourlie. sur cette magnifique vue de la vallée. Voilà, devant la maison de Dieu. Hop! Et on va aller faire la tourillie. La deuxième T dans mon concept des trois T que je viens d'inventer. Maintenant, hein, puis les petites modifications de l'an passé, rendu une des préférées des gens. Burm. Cette piste-là a vraiment tout pour plaire on va dire aux au riders avancés c'est loin d'être une piste expert mais on a un beau petit feeling de, de l'homme on a de la belle roche on a un peu de racines on arrive dans les places un peu plus technique comme ici on va changer de ligne Alors, on va prendre là pour le fond ça ça ah. oh notre chemin qui s'est planté ici cette semaine c'est vrai après ça open up ah. oh oh oh ça une petite drop hop Le gars, la jog, est tellement pas dansé. ses habitudes d'aller vite. Oh, on va aller faire ça. Enjoy. Yes, man. À la prochaine! Je comprends pas, c'était dur blanc. Part 1. La part 2. Ça. Ah, le soleil est aveuglant, je ne plus dans la ligne. <rire> je sais pas si vous allez voir de quoi c'est la caméra mais moi je vois fuck on <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, les 3T. Si vous avez une l'épisode que je viens de vous présenter, malgré le fait que je sois très crevé de la job, je vous invite à donner un petit like et peut-être même vous abonner pour voir les prochaines aventures de Freeride Québec. Salut, guys!